Coucou YouTube, je me retrouve avec Didier, Mystique, ma team pour les Worlds. on s'entraîne comme des oufs. vous allez voir, il y a les lobbies WSOW où il y a tous les bons joueurs qui vont dessus normalement. Ça s'est pas senti qu'ils étaient bons. Bon visionnage. Mais j'ai regardé, joué. attaque à Mumbai, ça, ça fait mal au vôtre. Attaque à Mumbai Tu sais, euh, il y a eu une attaque terroriste. le bâtard Ce virage, mec, je m'en souviendrai ça a été... Les gars, ça a été fait, ça a été fait. Ouais, il a, a écrasé un mec en bas. Contact, en face. moi, ouais, ouais. ça, fait... ouais, ça bizarre, Ça, ça fait... touche pas Putain, ah, ça touche... Les... Mais qu'est-ce que vous branlez, les demeurés il... Il Mais vous êtes débiles <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Mais vraiment, t'as push tout seul. Mais vraiment, j'ai pas push tout seul. Je suis passé devant vous, il fallait juste me suivre. Vous étiez 5 secondes derrière moi. Si vous êtes autiste, j'y peux rien. Les gars, Pourquoi je goûte dans, dans ta quête, c'est merde. Aya, aya. Je je aya aya. Kamora. Aya, aya a challenge guys. What is this, my friend. Si euh, si je perds frérot, il y, y a une histoire de drop un snap, tu vois. Oh. On va la gagner les gars. En game, il y a les game qualif encore là cette année Ouais. Faut se bouger, j'avoue. ça, ça filles fait filles que à à se qualifier il ouais, faut regarder sur Twitter euh, qui pleure sur qui. Hey, let's go, my bro Let's go On va se qualifier tous les deux et on va leur montrer oh, à ces gros, à ses gros connards qui sont invités alors que c'est injuste. Comment ils jouent Mais si tu t'as perdu ton collègue Ouais, mais avec le premier oh, de euh... ma vie. pour quelle déra putain. Non mais t'aurais vu comment le mec il jouait. Mm. C'est tellement bien, ce tatou, Didier. On le fume, on le fume, Didier, on le fume, lui. Camion qui arrive craque dans le camion Quel bordel Ils sont de ma gueule lui non Il est toujours en haut là Dommage oh, je, je vais monter il y a un mec dans les air non plus, coup, regarde. Ah ouais, c'est idiot. Tu pas le bras loin assez long. Tu n'as pas le bras loin assez long. Vas-y, je vais tirer, tu montes, ok Renvoie-lui un secret, je mec. montre que t'as de la putain. Ouais, alors. Sur moi, sur moi, Yann. Vas-y, j'arrive. Ici Y'a peut-être d'autres peut éplucheurs là. Bat. Parce que vous avez tué euh, Zik juste avant dans les airs qui était pas bon. Viens, on va dessus, Didier. Il est Derrière toi, derrière toi, derrière toi. C'est pas lui ici. Dans, dans le bas, dans le bas, dans le bas. Ah ouais, là, là, là, là, là. On tempo dans les airs. Lâchez lâche votre meilleur tempo, on va essayer de repérer quelqu'un. T'en as un en là un balle, Là, là, là ici, ici. Droite, ah ouais. le, le mec il tombe, on le foudra on le foudra ensemble. Crack, quasiment. Cracé. Ouais, il vient de fait, C'est joué. Oh bah le pauvre. Oh, sur moi. Au niveau des tentes. C'est lui. Ah, C'est ouais. lui, lui ton joueur pro Il est break lui. Après là, le pauvre, j'avoue, il pouvait rien faire le pauvre. Ah bah on était tous les trois en l'air et tout. Euh, là. Sur la gauche, euh, Miss Un qui s'enfuit okay, par là-bas frérot. J'avance. J'avance contact. Je le pêche. Un break sur la gauche. Nice et y'a Je suis à ma ligne, je suis à ma ligne. GG. GG les gars. GG. Euh, les mecs, on va tranquillement aller vers ce point. Là. Vas-y, on prend la hauteur, tranquille, pas de risque. Hauteur, Didier. Là-bas les gars. Nice, on y va les gars, on y va. On fait un tout droit. A droite, et... à droite, contact Ils sont allongés par terre, ils sont allongés par terre Un down, un deuxième à terre, un troisième oh, à terre. Walera, oh, oh, bien joué ça Ils ont fait me la faire à moi. Ça va être tout le monde auto-réa et euh... Et après on part sur, euh... sur, euh... sur du drone. Il il te ramène des petits pains Ah vous t'as pété les plombs Didier toi aussi Pour tous les ultras il sucera des sorbets Il est même prêt à se faire en... Oh Ça c'était euh... Ici, ici est... derrière le camion Là Il est casques break Bien joué Ils te prennent des salves les pauvres Ok oh là Les là. gars, tranquille, tranquille Vas-y, prenez vos trucs, venez Même mouvement, même, autant, mouvement. Hein. même mouvement, même mouvement Venez. Ils sont là Ils sont là les gars Attendez sautez, sautez là sur la toile derrière vous La toile derrière vous Vous êtes prêts on, va atta ouais. on attaque en 3, 2, go Merde Ils sont en dessous Il y en a un en dessous deux en dessous et Ouais un pas, en pas, en pas. Là. Lui on, on l'encule mais... Ouais Lui on, on, on passe refaire, par la hauteur Allez go go Nice ouais, Je vais prendre la ligne en bas en 3, 2, 2, 3, 2. Là. Ça craque Vas-y Je passe devant les gars J'aime bien ouvrir Il est parti à gauche Je veux... Il là, a eu tendresse j'ai ça C'est bien joué de sa part hein. Ouais ouais En vrai ça s'emballe euh, mi... Non Miss a acheté drone. Claque-le Non ça c'est le mec en l'air tranquille ouais, là, On, on, être... on, là, a on un mec déstresse derrière vers là Voilà lui on va le choper Lui on va le choper C'est un, en... un kill en plus C'est sécurisant On y va Il est sur le toit les gars Go to it go to it Quasiment crack Une balle du crack <rire> Les, les gars on va, les on va aller chercher ça, ça oui. prime, prime sur la gauche et on voit où on nous envoie ok Vas-y, ok. Derrière moi, derrière moi. J'ai bien entendu un en fait. Il y a bien du fantôme. Ouais il y a un fantôme, il est... je l'ai mis pas bien. Je regarde la droite, je regarde à la gauche. Vas-y. Il est down. Je vais joué. GG les gars. Ok, vas-y, go refaire le truc. J'ai pas l'info sur ouais, le dernier, ouais. j'ai un drone sur moi. Vas-y, garde-le, garde-le, garde-le. On est pas pressé. Check un peu la hauteur. Vas-y. Allez, go, tu le claques On chope le mec extérieur, le mec extérieur en premier. Non, laisse tomber, disengage, il prend le camion. On prend l'étage, on bute l'autre. toi, Yad. <rire> <rire> cover. Super cover. Oh, magie en fait, droite, ça ça se fait euh, ça se bat à fond ici là Bien ah, vu Ah ils sont 3, faites gaffe Je okay. sais jamais 4, quatre, 4 quatre. On a 4 on a, on a points Ça va soit point Yann Celui de gauche, il est break Je leur mets une frappe Je, je, je, une frappe. je, je, je, je suis en flanking gauche Je, suis en flanking je leur mets une, une frappe, ils vont se réfugier Soit je pas, ils sont Yann, je la je sur la droite je... Ok, un peu plus bas sur toi Contre bas, 2 Break shield, à terre Don, down, je confirme. L'autre un peu plus ah, bas encore. Crac, non. mort. C'est bon. Bien joué. On cool. shield deux oh, Ils ont un largage. GG guys. Ils avancent. Contact. Ouais. À droite. Ouais, go checker à droite. Ouais. Go checker à droite. Ouais. Il est en parachute. Ouais. Ok. On, on le baise, Il tombe. Il tombe. Il tombe, les gars. Je vois pas. Euh, J'ai touché deux fois. Venez, on va le tuer. Il est retombé tout seul. C'est un, un kill facile. Partez plus, beaucoup plus sur votre droite. Il va, il va genre faire tout le tour par la zone. À mon avis, il va même tenter de prendre la voiture. Ah non Oh il tempo là Je sur lui Impossible qu'il tempo frérot C'est bon il est mort Il a mis tellement de temps Checkez les gars, faites un petit check-up autour de vous Viseur fixe Hélicoptère euh, parachute The... Go go, go. Oh, C'est quoi l'arme que j'ai ramassé ce mec qui a Crac Elle bouge de ouf Bien joué les gars, super, super. Super chouette. C'est la pire que j'ai attendre mais y en a une là, je prends celle là Prenez, euh, les gars, prenez des, des, des frappes Vas-y, on, frappe on part sur, <rire> on, part sur la, on part sur la gauche Et là on prend oh, la hauteur Les gars, je... on prend la hauteur, on prend la hauteur, la on prend la hauteur les gars. On prend tous la hauteur sur ce bâtiment On les crucifie, zéro risque ça, ça, ça, ça, ça. Crac au fond Les gars, je m'avance au mec bunker, ok Vas-y, je prends la droite du coup J'arrive pas à le voir le mec bunker. Ok je l'ai vu. Ici ah, là. On leur met la pression les gars. On a, on, a les infos, on, a, on a les infos sur eux, on sait où ils sont. Il back, il back. Oh là là le timing. On y va, on y va. Bien joué, bien joué. GG les gars. Bord de plage, on laisse un peu la hauteur, et on va remonter bord de plage sur les, haute sur les hauteurs de droite tout à l'heure, d'accord Ouais, un, je mets mon, le point sur le point rouge qu'on a vu C'est Lobby Calife là Ou c'est Lobby me normal <rire> Mec, c'est gênant hein, mais c'est Lobby Calife okay, okay. Non non mais je disais, c'est pas ça pour troll hein. ah, ouais, Non, non, non, c'est Lobby Calife, je sais pas, Est-ce qu'il y a du bon joueur, Pff, moi je vois Après, rien Après, si, si tous les mecs, ils ont fait leur grosse game déjà euh... bah, bah, lâche, euh, lâche le drone, celui qu'il là. Go clear à la droite, vas-y. Ah ouais pas naïf, pas naïf. Secret, oh, oh, Là. Crac un, un down. Un HP. J'avance, j'avance côté gauche. Je le, le finis le. Non I'm touch Il est une balle Je suis en support. J'avance, j'avance parce qu'il y a une frappe. 3, on, 3, on, a 3, pas derrière, team on a pas de team wipe, pas naïf, il y okay. peut-être encore mes frontômes. Ils sont dans les dans les maisons. La dans, dans les maisons, les gars, y'a pas mal de monde. Contre, contre bas droite, ils vous avez une team de 3. Hein. Après, les gars, eux, ils vont devoir team, bouger. ils vont devoir bouger. on les choppe. La team de 3 en si bas, on, on les chope les gars. Break, shield. Tu veux rester en haut on, on push. On push, on push, on push. Genre. Je mais pas, vais, pas, pas, pas crazy, cento, on garde la hauteur. Y'a un problème, un problème. Les balles passent pas à travers le toit, les gars. Ruine sans saut, ruine sans saut, s'il te plaît. Doucement, dit Mystique, doucement, t'es allé trop vite. Attention. D'où vient les gars en 18 Nice, bien joué. Faut rien avec le soleil bordel. Il était sur les gars, on, on reprend la hauteur, on reprend la hauteur, venez. Attendez, les gars, une sonde, drone, on a, on a un truc juste ici les gars. Achetez un drone, s'il vous plaît, miss. Euh, oh les gars, les gars, les gars juste. Il était dans le coin là Ouais. Il est sur ma hauteur, en face de moi il est. Non mais Didier, il est en bas de toi, toi frérot. Ah, il, il est en bas Vous pouvez me réa, les gars Ouais, ouais, je trouve la thune, hop. Ah, Didier, genre il a tiré, tu sais, en fait, il t'a laissé passer, frérot. le drone. Il, passer, il, passer, il, passer, il avait dit en 18, il m'avait tiré dessus. Ouais, mais il t'a laissé passer et il m'a baisé. Les gars, euh, euh, vous splittez pas, Didier, je, je sais pas ce que tu prends ouais, à partir ça tout seul attend, comme ouais. ça. Je prends, je prends juste la hauteur, donc t'inquiète. Ok. Genre. Je vais... En vrai, il reste 3 euh, mecs, c'est les 3 points rouges rouge. Hein. Vas-y, le les gars. A fait, attends, c'est Didier ça Sérieux Frérot, euh, Viens avec nous. Voir. Didier, garde, de... garde la hauteur, te fais pas knock, on, on bute le mec de droite avec euh, Miss, ok? J'ai la, la, la ligne avant si tu vois. Je vois rien. Hein. Je te mets une frappe sur toi, frérot. Elle est mort, elle est mort. Ok. Je vois plus personne autour de toi, Miss. On est, entre, on est en 3v1, les gars. L'as ici? Je lui mets une frappe à droite. Je Il est là. Il se prend la frappe. Il est à droite, crack, allongé derrière un pilier. Juste devant toi, Mist. Juste devant toi. Exécute-le, exécute-le. Vas-y, c'est. Lobby des worlds Ça Amateur. Let's go. Ouais, jeu, jeu, jeu. Jeu. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. bien, vous suivez trop bien l'école et tout. Euh, N'oublie pas, comme je t'avais dit au téléphone, Yann, que t'as une Blixen, tu cours beaucoup plus vite que nous. Généralement, tu nous mets 30 mètres dans la gueule à Miss et moi à chaque fois. Euh, moi, je crois que je jouais Blixen. Hein. Je l'aime pas, l'Armagera. Là. Là, je l'aime pas non plus, c'est pour ça que je suis avec la mienne, là, celle que j'aime bien.